Ah, ok, vraiment. Plus fort Vous allez me chercher, je serais allé me couper les cheveux. Ah, mais vous, on va voir dans la vidéo là <rires> yes. Yes. Okay. Quels sont tes besoins en formation euh, Bah, moi j'aimerais bien travailler dans le social, je pense. Du coup, j'aimerais bien savoir euh, quelle formation il y a.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 et de rentrer chez soi. Quoi. Pour l'année prochaine, j'aimerais bien trouver un logement étudiant parce que j'aimerais bien me déplacer sur Lyon ou peut-être dans une autre ville, mais je pense que ça serait plus sur Lyon. Euh, Est-ce que tu arrives à trouver des infos C'est vrai qu'il y a plein de sites différents. Euh, et on peut s'y perdre facilement. Euh, bah, des fois, je cherche sur Internet, donc euh, j'arrive à trouver quelque chose, comme Indeed et tout, euh, pour le boulot ou des, des recherches de stage. Mais euh, sinon, je galère un peu. Ouais. Es-tu es déjà allé sur Boussole déjà euh, Non, pas encore. Euh, justement, je suis là pour, euh, pour, en avoir, pour en apprendre plus, on va dire. Non, jamais, vu que je viens d'en entendre parler aussi, donc euh, pas encore du tout. Euh, Non, je connais pas du tout. Et toi? Non. Bah non si. Ok, euh, bah, alors on va mettre le code postal. Apprendre Belleville. Quoi chercher? Emploi formation, on est quoi? C'est l'emploi formation pour nous deux, je pense ouais. y a une... euh... On cherche un logement? Oui. Mes bâtiments? Bâtiments, commerce. commerce, communication. Humanitaire, ouais, humanitaire aussi la santé, santé. je cherche euh, un studio Oui. et en budget 500 100 alors m'informer définir mon projet non, déjà ça va il y a plusieurs euh, on peut choisir plusieurs choses c'est eh, bien on peut aussi échanger avec des étudiants mmh. Mmh. alors euh... essaye par exemple lui ah ok un truc qui nous explique. C'est bien parce qu'on peut demander aussi à être contacté. Mmh. t'ai amusé le projet. Pour le boulot, on bah C'est ça quoi. Définir un projet. On va faire ça, ça. Va. Je demande d'être contacté. Il faut que tu remplisses ça. Numéro de téléphone. Être accompagné dans mes projets professionnels ou scolaires. vas -y. À Belleville, du coup. Il y a le centre social par exemple, là, ils nous mettent quoi oui. Si je suis intéressée à ce service, je laisse mon adresse oui. Ça va aussi, c'est jours encore. Mmh. Je peux gagner en compétences, ah. rendre ma recherche plus efficace, me faire aider pour mon CV, ah, l'aide de motivation. Bien, ouais. Le CV, ouais. l'aide de motivation. Parce ce n'est pas toujours facile à ouais, faire souvent, forcément toute seule. Que penses-tu de la boussole bah, Franchement, après l'avoir visité, on... c'est un, simple... un site, il est assez euh, simple. Et eh ben, c'est vrai que ça aurait pu vraiment m'aider. Mmh. Déjà du fait que ce soit gratuit et qu'en plus euh, on puisse directement euh, fournir au propriétaire euh, le dossier. Moi je trouve qu'il est quand même euh, plutôt réussi. Mmh. Le site, il est quand même bien fait. Sur les autres sites, on, a, on nous redirige toujours vers d'autres endroits, euh, etc. Alors que là on a vraiment tout, on peut même contacter des personnes. Euh, moi je pense aussi qu'il est fait pour euh, cette nouvelle génération. Il est simple, efficace et espérant d'être recontactés le plus vite possible.